Nous mettons sur la table Emmanuel Macron, il n'y a pas de base de l'OTAN en Ukraine, Paris a-t-il menti à ses alliés Pour mieux comprendre la situation, mesdames, messieurs, entrez directement dans le vif du sujet, écoutons ensemble justement cette allocution du chef de l'État français, Emmanuel Macron. Françaises, français, mes chers compatriotes, depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes, les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky, le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui, à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 février dernier, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des États-Unis d'Amérique a manifesté, quant à lui, sa disponibilité pour négocier après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part, et la Russie, d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable, voudrait le faire penser. Une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. À cette violation flagrante de l'intégrité du territoire et de la souveraineté d'un pays européen, la France et l'Europe ont répondu immédiatement, unanimement, fermement. Nous l'avons fait en étroite coordination avec les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Japonais et tant d'autres pays. D'abord en soutenant le peuple ukrainien, par des convois humanitaires, ainsi que par la livraison de matériel et d'équipements pour se défendre. Ensuite, en agissant avec les autres nations pour que les dirigeants russes entendent que le choix de la guerre mettrait leur pays au banc des peuples et de l'histoire. Une résolution a été votée au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les violations du droit international commises par Moscou. Et cet après-midi même, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné par un vote écrasant cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité. Les équipes sportives de Russie ont été exclues des grandes compétitions internationales et nombre de grands événements sportifs et culturels ont été annulés. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Nous avons pris de manière rapide et proportionnée des sanctions à l'égard de la Russie et de ses dirigeants. Les avoirs de plusieurs centaines de personnalités russes proches du pouvoir ont ainsi été gelés en France et à l'étranger. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Sur le terrain, nous nous sommes donnés les moyens de protéger nos ressortissants en organisant le transfert de notre ambassade d'une ville à l'autre en Ukraine et en permettant à tous les Français ou binationaux qui le souhaitent de pouvoir quitter le pays dans les meilleurs délais. Et je veux ici, en votre nom, remercier l'ensemble des diplomates, policiers, militaires et agents de l'État qui continuent de mener cet effort et prennent en charge nos compatriotes en Moldavie, et sur les principaux points de sortie du territoire ukrainien. Je remercie aussi l'ensemble des journalistes qui couvrent avec courage le conflit et œuvrent ainsi à la liberté d'information de tous les citoyens du monde. Enfin, nous avons participé à l'effort dans le cadre de l'OTAN pour protéger la sécurité et la souveraineté de nos alliés européens en renforçant la présence militaire que nous avons déjà dans les États baltes et dans la région. Ainsi, plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie. Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen qu'est le peuple russe qui a tant sacrifié durant la seconde guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix et qui le font savoir en Russie et ailleurs. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Les équilibres de notre continent, comme plusieurs aspects de notre quotidien, sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre et connaîtront des changements profonds dans les mois qui viennent. Notre Europe en sera bousculée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part. Et je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser, remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre. Et ce, en étroite collaboration avec les associations, les organisations non gouvernementales qui œuvrent déjà sur place et dans notre pays. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Alors face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Nous épaulerons les secteurs économiques les plus exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux débouchés commerciaux. Et c'est à cette fin que je me suis entretenu avec des homologues américains, européens, moyen-orientaux. Nous apporterons des réponses adaptées face aux perturbations des flux commerciaux et à l'augmentation des prix. Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés. Mais ne nous trompons pas. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis, elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra, sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes. Devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. Puissance économique, d'abord. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Voilà pourquoi, dans le prolongement des décisions prises au plus fort de la pandémie, avec le plan de relance européen, nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique fondée sur l'indépendance et le progrès. Puissance énergétique, ensuite. Nous ne pouvons plus dépendre des autres, et notamment du gaz russe, pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi, après avoir décidé pour la France le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Puissance de paix, enfin nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre, que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. À cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà, notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Mes chers compatriotes, la guerre en Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos générations. Je sais combien elle vous inquiète légitimement. Elle nous mobilise et nous imposera de prendre des décisions. Je vous en rendrai compte. Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous. Votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom. Vive la République, vive la France. Il faut préciser par ailleurs que cette allocution a eu lieu le 3 mars dernier, donc cela veut dire que ça fait déjà 5 jours aujourd'hui. Il faut le préciser. Patient Parfumdome, je vous ai vu regarder l'allocution d'Emmanuel Macron avec beaucoup d'attention. Apparemment, lui, il est déjà en campagne pour sa part. Et pourtant, on le sait pertinemment que la campagne devait commencer depuis ce lundi. Mais lui, on a l'impression dans ce, ça, cette allocution qu'il était déjà en campagne. Il parle d'invasion du côté... Euh, de l'Ukraine et il ne nous dit pas grand chose. Apparemment, l'Europe est l'empire du mensonge finalement. Steve Jocelyn Steve Jocelyngos. Ngos Comme le dit dans la, dans la, dans la Bible, Elie, Elie Lama Je ne peux te dire qu'est-ce que j'étais encore fait pour me faire subir un supplice comme celui que je viens de lire. <gousse> <gousse> Qu'est-ce que je t'ai fait J'ai dormi dans le noir. Je viens sur ton plateau et tu me fais encore subir ça. Au <rire> moins, ça commence bien. C'est terrible. Et ça m'amène à, à, à rentrer aussi dans l'histoire, en me posant la question, nos prédécesseurs, les Oumniobé et ses compagnons, comment ces gens faisaient pour résister à cette à ce tsunami de mensonges qui est inscrit dans l'ADN des hommes politiques de l'Occident un fratras de mensonges cousus de blanc qu'on vous bassine on vous submerge matin, midi, soir maintenant même qu'ils ont tout bloqué les seuls médias qui peuvent encore communiquer sont leurs médias et vous écoutez ça un enfant qui n'a pas d'autre possibilité du point de vue alternatif pour s'informer, il s'est dit mais c'est pas possible le monde est vraiment en danger Hitler est vraiment ressuscité à la personne de Poutine. Mais s'il est un enfant qui est doté d'un peu de jugeotes, dans le propre discours de M. Macron, c'était truffé de contradictions. Exactement. Vous n'êtes pas en guerre contre la Russie, mais vous envoyez les armes pour combattre, n'est-ce pas, aux Ukrainiens, aux néo-nazis pour combattre la Russie. Mais vous dites que vous n'êtes pas en guerre avec la Russie. Vous parlez, pour vous, la France. Mais vous parlez aussi au nom de l'Europe. Et vous dites au monde entier, surtout aux Africains, que nous les Européens, maintenant, on va faire bloc pour être en capacité de résoudre nos problèmes sans tenir compte des autres. Mais en Afrique, vous ne voulez pas que les Africains, eux, se mettent tous ensemble pour résoudre leurs problèmes. Vous dites que vous devez être indépendant sur le plan énergétique. Vous ne nous dites pas comment. Au même moment, on fait la guerre au Mali pour protéger les mines d'uranium au Mali au Niger. Et tout le monde voit ça. Après, on va dire que Simon était un extrémiste. Quand il dit que Macron, ce n'est pas Macron, c'est Macron. Vous savez que dans le langage vulgaire, un Macro c'était quelqu'un qui vous vendre le vent. Oui. Bon, parce que quand Simon va dire ça, maintenant, je vais le reprendre pour que ne dit pas ça. C'est un homme politique, un président d'un pays. Hein, pardon, ne dit pas ça. Simon, il faut dire Macron. Mais là, c'est un Macron. Nous mmh. sommes en face d'un vrai Macron. Ce type-là. Je pense tout simplement que si une chose de tout ce que nous avons écouté là, qui peut être considérée comme chose vraie aujourd'hui, c'est qu'avec cette guerre-là, le monde va changer. Si nous perdons cette guerre, nous qui sommes du côté du droit, de la vérité, de la justice, et d'un monde meilleur, représenté par l'Ukraine, par la Russie, avec pour grand commandant Poutine, effectivement, le monde va changer. Parce que la violence qui sera imposée au peuple, si cette guerre-là prend notre tournure et que c'est l'Occident qui l'emporte, je ne peux pas vous dire, monsieur Ngos. Mais qui, si comme les choses semblent se dessiner, c'est nous qui l'emportons parce que nous sommes dans, dans la vérité et que même les cieux se sont alignés pour dire qu'il faut que ce monde pourri qu'on veut imposer aux êtres humains, aux enfants de Dieu, change, je peux vous dire qu'il y aura un nouveau paradigme qui va se créer. La démocratie aura un autre sens. La défense des valeurs humaines aura un autre sens que le sens galvaudé qu'on a voulu nous présenter depuis des décennies par ces gens-là dont on ne sait pas d'où ils sont sortis. Je continue en disant, M. Macron ment à son propre peuple. C'est là où c'est même très grave. Cette élite s'est constituée en espèce de petite oligarchie, mais qui a pour fonction de tromper son propre peuple. En le faisant croire qui sont capables de résoudre ces problèmes par un coup de bâton magique. En France, déjà même, les cris commencent à se faire entendre. Ils posent la question, le, le, le, vous, avez, vous soutenez une guerre, les exilés, là, on va les mettre où L'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. Hein. C'est un peu... Rationnel Oui, rationnel, disons qu'il y a 4 millions, prenons que 4 millions vont partir de l'Ukraine. L'Europe peut les contenir, l'Europe peut l'accepter. Les villages et les villes européennes là, peuvent le faire on a vu avec, les... quand il y avait les vagues Afghans. des Afghans, des Néermans, ce que ça donnait. Hein Donc les gens commencent à crier pour dire que leurs villages ne pourront pas recevoir ces gens. Donc arrêtez cette guerre. Laissez ces gens là où sont. Les bouleversements qui vont s'opérer en Ukraine, en, en Europe, seront inédits. Maintenant, l'autre question qu'on peut valablement se poser. Sur le plan culturel, M. Ngos, vous allez voir que ce contact de néo-nazis, de racistes, de Hitler, ce n'est pas ce qu on, dont on, on montre. C'est le représentant de, nazisme. C'est celui qui a parlé là. Emmanuel Macron. Culturellement, sur le plan culturel. En quoi la France est plus proche de l'Ukraine que l'Afrique francophone Dites-moi. Pourquoi il n'y a pas autant de sollicitude vis-à-vis, et j'allais dire que de de de Fox Vis-à-vis -vis des pays africains, des exilés africains que des exilés ukrainiens. On déroule le tapis rouge. Mais pour les exilés africains, vous voyez, le socle leur est réservé. Même quand ils affrontent les mers et le désert, vous connaissez le socle leur est réservé. Vous savez pourquoi C'est parce qu'il y a la peau noire avec la peau blanche. La question aérienne là, elle revient. Le racisme et le nazisme n'ont pas été créés par Idérain il faut lire les gobineaux avant, hein. il n'a fait que nager sur ce qui était déjà existant, c'est-à-dire que sur une euh, euh, expression qui avait déjà ses racines profondément mmh. ancrées dans cette Europe-là. Et ça s'est vu. Même à travers la traite des bien avant Hitler. Quand vous voyez par exemple la, la traite des nègres là, bien. le pape sort euh, euh, euh, une bulle. Il V l'évêque, l'archevêque le, le, le, le, le, le, le, le, d'Espagne il bénit les le bateaux qui vont aller ramasser les, les, les esclaves, etc. Et au Portugal, vous croyez que c'est quoi C'est parce que dans la société, était déjà ancré dans racisme. le subconscient de ces Occidentaux-là la question du racisme les noirs sont plus proches des singes que des êtres humains. Et ça se voit là. Puisque c'est la peau blanche qui est attaquée, Retourbe. tout le monde se mets des gens en branle pour dire que ce n'est pas possible. M. Césaire l'avait dit, il faut relire M. Césaire, que l'affaire là, où tout le monde s'est levé contre Hitler, ce n'est pas parce que qu'Hitler a commis des crimes contre des êtres humains, non Mais c'est parce que qu'Hitler avait commis des crimes contre les blancs. Si ce qu'on avait réservé aux juifs, si on avait inversé les juifs, au lieu de, de juifs que ce soit les noirs, ça dit que l'émotion n'aurait pas eu la, la, la même intensité. Ça se voit avec la question ukrainienne. ukrainienne. Bon, maintenant, je tiens quand même à dire à M. Macron il ne faut pas jouer la grenouille qui voulait jouer le bœuf. Vous êtes en train de jouer la grenouille qui voulait jouer le bœuf. D'abord, vous mentez. 141 pays dans votre fameux OVNU-là, qui lui-même, de nouveau, va imploser bientôt. Je vous dis que. Hein, toutes les organisations là vont finir. Ça va, ça, on va changer tout ça. 131 pays. Maintenant, regardons quand même les pays qui n'ont pas validé vos, vos sanctions contre l'Ukraine. Vous avez la Chine. Vous avez l'Inde. Vous avez l'Iran. Vous avez l'Indonésie. Tous les BRICS. Les pays euh, euh, euh, pratiquement qui sont... Euh, dans le, le traité de, de quoi là euh, traité d'euro euh, Non, non, les, nouveaux, les gars qui sont autour de l'Ukraine là. Kazakhstan, machin. Le Maastricht Non, pas Maastricht. Les, les, les, les, les pays qui, oui, qui ont oui. fait un truc un pendant à l'OTAN là. Euh, en 1955 Non, non, pas, pas le pacte de Varsovie. Récemment, récemment, ils ont tous dit non. En Afrique, ré, regardons. Et parce que là, c'est en Afrique que c'est intéressant aussi. En dehors des pays comme le Somalie où l'État n'existe même plus. La plupart des Africains n'ont pas suivi les Occidentaux. Hein. Même les plus insouciants, vous avez le Sénégal qui n'a pas voté. Le Cameroun, lui, n'a même pas participé au vote. Vous comprenez Donc, M. Macron, vous mentez. 641, ça fait chiffre. Mais sur le plan qualitatif, en termes de population, la majorité de la population mondiale a dit oh, « On ne vous suit pas dans votre tentative de réécrire l'histoire et de nous imposer ». De nouvelles. Euh, euh, euh, euh, oui, euh, ce qu'ils appellent ça les droits de l'homme nouveaux qui sont les guerres de l'islamisme. Parce que quand M. Zelensky monte sur des escarpins et joue au piano avec ces organes-là, c'est ça, ça, ça, ça, ça fait bon, c'est ça la liberté. Mais quand Poutine dit que l'histoire d'un homme qui sera avec qu un homme, c'est contre nature, ce ne sont pas nos valeurs, ni les valeurs de l'Europe, ni les valeurs de la Grèce antique, ni de la Byzance, ça devient un problème, même dans la religion. La religion aujourd'hui, on dit euh, euh, la France est la fille aînée de l'église catholique. De quelle église catholique Celle où Macron reçoit les LGBT au palais à, à, à, à, à, avec son épouse à côté. C'est la photo qu'il faut nous montrer. Ne nous montrez pas seulement euh, la tronche de ce monsieur. Montrez-nous aussi cette photo où il reçoit quand même les LGBT en plein palais présentiel en France. C'est-à-dire que les hommes qui épousent des hommes et les femmes qui épousent des femmes. Contre Macron, euh, Poutine est contre cette nouvelle réalités qu'on veut imposer au monde. Les décisions économiques que vous avez prises, là encore ça fait rire. Je crois que bon, ça vous dit, ça fait 5 jours. Mais, les Mastercard, tout ça, tout le, le bruit qu'ils font là, la Chine a dit que bon, maintenant nous on lance notre, notre nouvelle carte. Et le Mir est arrivé à ces nouvelles cartes. Les banques russes les ont fait pareil. Sur le plan du sport, on a vu euh, la FIFA dire que elle, elle ne se met pas des affaires de la politique. Mais là, la FIFA s'est enfin mêlée. et s'est souvenue que, comme ce n'est pas à Gaza, hein, <rire> ou dans les territoires occupés, maintenant la FIFA peut s'intéresser aux affaires du sport. Au point d'exclure des gens. Macron dit qu'on n'a pas un problème avec le peuple russe, mais on exclut exclu des athlètes disent, russes de toutes les compétitions sportives ces derniers temps. La FIFA. Abramovich, ce grand patron du sport, président de Chelsea, a été obligé de. de de, de, de, de, de, de, de, de, de remettre le club entre les mains des actionnaires. Et là, maintenant, il est obligé de vendre le club. Mais, selon certaines informations, il a décidé, hein, il va créer une, une ligue pour l'Est, les, pour qui aura pour euh, euh, joueurs, euh, compétiteurs, les gars qui sont à l'Est, plus la Chine, plus d'autres pays. Et euh, leur ligue de l'Est, euh, il a beaucoup d'argent, va couler là-bas, hein. Donc les jeunes footballeurs conformes, n'ayez pas peur. Il y aura bientôt euh, beaucoup de, de miladères chinois comme se Calmez-vous. <rire> Le monde va changer, monsieur Ngos. Le monde va changer. L'ONU là, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe C'est un instrument qui a les mains les Américains pour faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est terminé ça. C'est ce que Poutine va euh, en train de dire. Mais n'est plus grave. Avec cette opération militaire en Ukraine, qu'est-ce qu'on a constaté Plus les troupes avancent, on se rend compte que, mais, il y avait des laboratoires terribles, en des bunkers laboratoires en Ukraine, avec des programmes qui étaient encadrés par le Pentagone et l'OTAN pour fabriquer des armes de destruction massive, préparer la guerre bactériologique, même miniaturiser les armes atomiques. On est en train de découvrir des choses incroyables. Plus on avance à Mariupol, on, on, on donne des coups violents au niveau de, de la brigade Azov, les banderistes là. Qui sont d'authentiques banders. il faut que. Stéphane Bander, je crois qu'on vous a expliqué qu'il était. Hein. C'était le mercenaire qui a reçu les troupes d'Hitler quand les ils sont arrivés en Ukraine. Et c'est lui qui a infligé des services des plus j'allais dire les violences, les, les, les, les massacres les plus violents en Ukraine et en, en Russie. Et ce sont ces, ces, ces héritiers qui entourent le gouvernement de M. Zelensky. Les États-Unis ont refusé qu'on qu on sanctionne le groupe néo-nazi à l'ONU. Hein. Ça, ça doit tout vous dire. Donc, ce qui est en train de se passer là, avec les preuves qu'on est en train de découvrir, avec les ordinateurs de l'OTAN entre les mains, de ces gens qu'on vous dit qu'il n'y a pas de, de troupes, on sait qu'il y a les, les, le, le groupe Black, Blackwater. Oui qui a sévi en Irak et qu'on sort là, on l'a retrouvé là-bas avec un nouveau nom, il s'appelle maintenant le groupe Harmonie. Donc l'élite de l'élite de l'armée américaine privatisée se retrouve sur le, th le théâtre d'opération en Ukraine attention, il y a des commandants euh, de, de SAS britanniques là-bas il y a évidemment les commandants des euh, euh, de, de légions étrangères euh, françaises là-bas aussi, donc cette guerre là ce n'est pas de la Russie et l'Ukraine. fort c'est entre la Russie et l'effort spécial de l'OTAN. Point. Si quelqu'un vous dit le contraire, ça c'est un gros mensonge. Je dis aux Africains, allez dans les, les, les, les, les, les, les, dit ça, les médias alternatifs. Je vais faire un effort de vous fournir gauche, Les moteurs de recherche et les applications alternatives à Google et au, au, au GAFA. Là. Même GAFA, même parce que même Microsoft est dans, est dans le jeu. Le GAFA, oui. Est dans le jeu. Là. Vous comprenez Vous serez à lui que, ailleurs, c'est notre étude d'information qu'on vous donne, hein, qui n'a rien à voir avec ce flot de mensonges, de fourberies, de flûteries, hein, de, de, de, de, de, de fémania, sur le label d'information qu'on vous donne. Et regardez, chaque fois qu'un journaliste occidental a eu le courage de dire la vérité sur ce qui se passe en Ukraine, il a été blacklisté. Ipso facto, il y a une dame là, comme Madame Bomel il faut voir, elle était, comment dire ça, un, un reporter de guerre dans la zone. Depuis de, qu'elle commençait à donner certaines informations, elle a été bloquée, exclue même de son média. Il y en a plein comme ça. Chaque fois que, même Mme Séglo-Royal, je ne suis pas sûr qu'on va encore l'inviter sur un plateau. Parce que ce qu'elle a dit était à a pris le compte-pied complètement de la propagande occidentale. Exactement. Donc, je, je, je pense sincèrement que pour nous, les Africains, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Quand je parle de l'union politique de notre continent, ce n'est pas un jeu. Nous sommes en danger parce que quand l'Occident va être battu, comme c'est le cas là en Ukraine, ils vont se retourner sur nous. Et les pressions ont même déjà commencé. Moi j'ai l'information qu'on commence déjà à demander aux Sénégalais pourquoi ils n'ont pas suivi le vote pour sanctionner les, les, les, euh, euh, euh, euh, la Russie. La Russie, oui. Pire encore. Et là, je le dis à M. Macron, quand vous voulez aller affronter M. Euh, euh, euh, la Russie, parce que maintenant vous dites Poutine, comme si Poutine s'est euh, sorti de sa tête tout seul. Vous oubliez que Poutine ne représente qu'un pays, un peuple qu'on appelle la Russie. Quand vous voulez aller affronter la Russie, vous comptez sur qui Vous comptez encore sur les Africains Vous pensez que ce qui s'est passé en 40 dollars va encore se reproduire Vous avez, vous êtes trompé. Il n'y aura plus de jeunes Africains qui vont aller mourir pour vous. Et c'est pour cela qu'on était étonnés à Yuri de voir que les ambassades ukrainiennes partout en Afrique ont émis des déclarations en demandant aux jeunes Africains, ceux qui veulent aller se battre, venez, venez vous faire enregistrer. Il a fallu que le Sénégal et l'Algérie réagissent violemment en appelant cet ambassadeur de retirer rapidement. N'est-ce pas Malheureusement, Patient Bafé sont quand même très nombreux qui ont pris l'initiative d'être enrôlés justement par l'Ukraine et surtout par l'Occident. Mais en écoutant justement Macron, ça je ne pense que. Comme ils disent, l'agresseur, le nouveau Hitler, c'est Poutine et, et la Russie. J'ai la liste, hein, il faut que je vous dise. Vous oui, Mais, la liste mais justement, c'est la liste des Sénégalais C'est pour ça que je vous je vous, je vous je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très fâché parce qu'après avoir écouté ce, euh, ce type, il faut aussi nous mettre le discours de Poutine. que Poutine aussi quand dit bien ceci, il faut équilibrer. Oui. Quand nous mette aussi le discours de Poutine qui parle, qui explique les fondements de cette résistance, et réaction de la Russie. Comme ça, on va équilibrer le jeu. Mais si tout le temps on, a, on est toujours en train d'écouter les mêmes gens qui disent les mêmes bêtises, les mêmes mensonges, les jeunes justement peuvent penser qu'il y a un problème et qu'il faut qu'ils... A... Parce que comme les Africains sont comme ça. Mais je peux vous dire qu'il faut déconstruire cela par le biais de vos émissions, de tous ceux qui sont dans la toile, des de, de, de différentes publications que nous, que nous faisons, et c'est-à-dire de poste sur tout ce que vous voulez. Mais en même temps, il faut de temps en temps aussi nous mettre des discours de Poutine qui explique pourquoi elle est entrée en guerre, pour que les gens comprennent. Parce que toi et moi, peut-être, nous l'avons écouté, mais le groupe de gens qui écoutent le débat n'ont pas écouté Poutine. Ils ne savent même pas pourquoi c'est ce que Poutine a dit. On a déjà dit pire encore. Les déclarations de Poutine. Oui, hein, pas les déclarations, le discours aussi en Et entier. Parce, parce que là, vous avez mis le discours en entier. Monsieur <rire> l'ambassadeur de, de, de, de, de, de, de, de France au Cameroun, voilà maintenant, on a mis votre champion en entier sur DBS. Je crois que vous allez le laisser tranquille pour une seconde. Bon, je t'ai donc en train de, de, de, de continuer en disant monsieur. Bah oh, il va d'appeler Oh, qu'il a ça Il va passer depuis avant vite. Mais si c'est compliqué, il y a les droits de réponse, non <rire> Ce n'est pas ça, C'est tout. Si une ne quelque chose qui n'est pas bien, dans les mêmes conditions, dans le même temps, qui vient faire le, le, le, le truc, non? Le, ce n'est pas ce qu'on dit qu'on. Mais on l'attend sur ce plateau. Hein? Ouais, ouais, donc, venez, donc, monsieur l'ambassadeur. Venez, si on dit des conneries, venez sur le plateau. Il passe par des cheveux les plus tortueux. Parce maintenant, il ne faut pas faire la pression. Vous appelez Baba Dapoulou qui appelle le directeur de GBS pour faire pression pour que euh, GBS ne dise pour la vérité. On va dire la vérité parce qu'il s'agit de notre avenir. Nos parents sont morts par milliers pour sauver la France. On ne peut plus accepter que vous déclenchez des opérations pour. Complètement bouger le monde et vous comptez encore sur les Africains pour le faire. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera plus comme ça. Et la crainte maintenant de l'Occident, là où c'est grave. C'est qu'ils ont camé les, les agents des renseignements. Je vous ai dit que si je eux, même quand, quand quelqu'un est médecin, il faut faire attention, c'est un, un agent double. Ils renseignent, ils, vont, ils font des rapports. C'est que les Africains se sont indignés sous la Russie et Poutine comme ce n'est pas permis. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tout presque plus de 90% des Africains sont pour la Russie et pour Poutine. Donc ils ont peur, ils tremblent. Et quand quelqu'un est dans cette situation-là de fragilité, il manque encore. Ça veut dire qu'il fait de gobez à fond. Ça veut dire que <rire> plus le mensonge est lourd, plus asséné, plus il a de chances de passer comme la vérité. C'est ce que les, les, les Macron sont en train de faire. Donc je pense sincèrement que nous sommes face à une nouvelle. Euh, une nouvelle époque, et là je suis d'accord avec lui. l'une des rares choses qu'il a dit qu'elle était vraie, c'est que c'est vrai. Que Nous sommes en que les époques ont changé oui, Un nouveau paradigme va se tirer. Il déclare dans... que la démocratie est en danger. Quelle démocratie <rire> La démocratie de petit nombre, de happy few, avec un sens électoral. Je vous ai dit sur ce plateau que aux États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie du monde, le vote d'un noir, un noir, one man, one vote, ce n'est pas valable pour un noir et un blanc. Bon, si l'ambassade des États-Unis vient, qu'il vient sur le plateau, je voulais démontrer. Ça dit qu'un noir, le one man one vote, ça que le vote d'un noir n'est pas égal au vote d'un blanc aux États-Unis d'Amérique. Ils le savent. Donc, c'est quoi, de quoi on parle? Donc je dis sincèrement que ce qui se passe là, c'est que le, le mode de vie, le modèle économique où un petit homme s'enrichit, piétine les autres, on crée les maladies, on détruit. Depuis, si vous prenez la photo qui va de, de bouche-père jusqu'après et pratiquement euh, euh, c'est Trump qui a fait ça maintenant Biden veut continuer de son même euh, Biden, jusqu'au jusqu prédécesseur de, de, de, Biden. de Biden Barack Obama Mince. on a fait les statistiques de mort mais si on vous donne les statistiques vous allez devenir fou et c'est ces gens là qui donnent la leçon à, à, à, à, à, à, à, le, à, à la Russie c'est la Russie qui a détruit l'Irak c'est la Russie qui a détruit le Yémen c'est la Russie qui a détruit l'Afghanistan. C'est la Russie qui a détruit la Libye. C'est la Russie qui a, qui a bombardé un palais présentiel en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est la Russie. Qu'est-ce que la Russie leur a fait Je peux parler de l'avant parce qu'avant, vous allez voir les guerres de Corée. Tout ça, les guerres d'Indochine. C'était la Russie. Avec des millions et des millions de morts. C'est la Russie qui a créé ce système économique qu'on appelle le capitalisme néolibéral. Où. Une, une infime partie de l'humanité s'enrichit de manière honteuse et laisse en, en bordure de route, dans une misère indescriptible, la majorité de, de la population mondiale. C'est la Russie. C'est la Russie qui a créé cette monnaie nazie. Alors qu'on a dit que nous avons aidé la France, euh, euh, les Américains disaient laisser laissaient ces gens ont aussi être indépendants. Jusqu'aujourd'hui, jusqu des décennies et des décennies après la Seconde Guerre mondiale, nous étudions toujours une monnaie nazie. C'est la Russie. C'est la Russie qui pille les ressources du Niger au point où la France peut s'éclairer 24 heures sur 24 et ne pas connaître des dérestages comme moi qui suis dans le noir dans mon propre pays. Mais les gens nigériens sont euh, nus pieds dans, dans, dans la poussière, dans une misère indescriptible. On les voit faire les toc-tocs dans nos villes comme si c'était originel d'un pays dépourvu de, de richesses. C'est la Russie qui a créé, n'est-ce pas, tout ce désordre qu'on voit avec les djihadistes et s'est mis partout depuis que la digue de, de, de, de la Libye s'est écroulée. Aujourd'hui, personne, même dans les lieux insuffisants, même en RD, RD Congo, il y a déjà des djihadistes, des gens qui disent qu'ils combattent pour, pour, pour Allah. C'est toujours la Russie. C'est la Russie qui a créé ce chenille au niveau de l'Est République du de, de Congo. Je veux apporter le livre de, de Nana ici. Des milliers de millions et des millions de morts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à de la République démocratique du Congo. Tout simplement parce qu'il faut qu'on continue d'exploiter le cotane sans qu'il ne soit coté en bourse quelque part dans le monde. Alors que tous les GAFA là, les GAFA, là, qui sont en train de dire que la Russie c'est le, vraiment les le ténèbres, ils utilisent ce coctane dont les enfants congolais à partir de cet avant chercher dans le cœur de la terre et dans une misère indescriptible. Là ils n'ont pas de problème, de, ils n'ont pas de problème de conscience. Ils n'ont pas de problème de conscience je demande. C'est la Russie le problème. C'est la Russie qui a voulu détruire complètement la Syrie. Vous vu ce qui s'est passé en Syrie C'était la Russie ou, de manière ouverte, les occidentaux encourageaient les jeunes africains, les, les Tunisiens, d'aller livrer une guerre pour la démocratie, de devenir les freedom fighters en Syrie. Vous n'avez pas vu ça On a vu comment euh, euh, les, les occidentaux faisaient le distinguo entre, euh, comment on appelle ça, les terroristes modérés et les terroristes extrémistes. extrémistes. Et parmi les terroristes modérés, il y avait des gars de Al-Qaïda, hein. C'est la Russie, arrêtez de tromper le monde. Le monde a ouvert les yeux, le monde n'est plus ce qu'il était avant. Le monde voit clairement, M. Macron. Le monde comprend que pour vous, il faut que nous, nous continuions d'être pauvres pour que vous puissiez avoir la vie que vous avez vous menez là-bas. Avec des gens en plein Covid qui ont doublé leurs gestes. Ces gens de 4,40 là. Monsieur, on a compris. On a compris, M. Macron, que pour vous, il faut maintenant nous imposer que donc, il doit épouser Simon et Simon doit épouser euh, oui. euh, Fanga sans que ça ne pose de problème. Parce que c'est la liberté, c'est la démocratie. C'est des valeurs. Ce sont des nouvelles valeurs, les nouveaux droits de l'homme. Et il faut que l'ONU l'accepte. Celui qui ne l'accepte pas, il faut le détruire. Le simple fait que le pape François ait refusé cela, vous avez commencé à créer tous les problèmes contre ce pauvre type qui ne vous a rien fait. C'est ça, monsieur Macron. J'ai appris que sans, qu au Cameroun, les États-Unis vont envoyer... Leur dipl... diplomate, et que le gars là, il est, est retouvert est Mais Monsieur Président Bianon, on ne veut pas de ce type là chez nous. déjà fait, c'est déjà acté depuis. On ne veut pas de ce type là <rires> C'est acté depuis. Euh... On il... veut pas. Il n'est jamais arrivé. Bon, voilà. J'ai vu un ministre du son bourgeois, comme le ministre de l'Intérieur, lui, maintenant, il met même plus de gang. Comme là-bas, euh, le Premier ministre et son chéri, c'est. Blanc Bonnet, Bonnet, blanc. Voilà. Le gars dit qu'il faut tuer Poutine. Il a dit clairement ouais. hein, qu'il faut l'éliminer. J'ai dit, ouais, ben, nous sommes encore dans quel monde Bon, ok, nous on a compris, le monde ne sera plus pareil. Nous soutenons le président Poutine. Je soutiens la Russie et les forces armées russes. Nettoyez-nous les écrits de gestes là, nettoyez à fond, au cachet cette fois-ci, parce que ça causait des Nettoyez-nous ça. Il faut un nouveau monde, quitte à ce qu'une balle vienne par ma tête. Ne pas le dire et ne pas être dans ce combat c'est vouloir être esclaves éternellement. Nos enfants ne seront plus les esclaves de ce monde, les porteurs d'eau éternelle de ce monde qui, qui a échoué, qui est beaucoup plus de Satan que des valeurs humaines. Le Satan, c'est vous avec vos méthodes, avec vos, vos, vos, vos, vos mensonges, mais surtout avec votre volonté d'éliminer, d'écraser une partie de l'humanité qui ne demande qu'à vivre. Donc, si pour cette première sortie, je tiens à dire que Quelque chose de nouveau se produit. Et j'ai la chance. J'avais mon père spirituel, Maître Michel, qui me disait Mon fils, tes yeux verront beaucoup de choses. Ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas quelque chose qu'on va me raconter. C'est quelque chose que je pourrais raconter aussi à mes petits-enfants si je suis encore vivant. Parce que, comme je vous le dis, ce que Macron a dit d'autre là, que vous n'avez pas perçu, ça dit que celui qui est contre nous, celui qui n'est pas avec nous, est contre, Et contre nous forcément. Donc, que demain, vous apprenez qu'un seul fallacieux prétest que un, un bel m'a renversé, sachez que c'est ce sont ceux là qui m'aurait tué. Parce que nous sommes devenus aussi, nous aussi, les soldats dans cette guerre-là. Toutes les, les fascistes et tout ce que vous envoyez là-bas comme élément, pour l'instant, Poutine a dit une seule chose. Le peuple ukrainien et le peuple russe forment un seul et même peuple. C'est pour ça que je se retiens. Mais vous savez très bien que si Poutine se fâche là maintenant, là. Les décisions que vous avez faites en Libye un peu partout, c'était des Ibi histoires. déjà. Oui. Parce que c'est vous-même qui l'avez appelé comme ça, mais ce n'est pas son vrai nom. Satan 2. Si Satan 2 se met à <rire> balancer quelque part. Mais Satan 2, le jour là, il faut aller de côté de l'Europe. Il faut éviter un peu l'Afrique. va seulement de côté de l'Europe. Parce que nous, on le temps de voir le, le match. N'est-ce pas Ou bien la, le, la le, spectacle, le spectacle comme le fameux hollywoodien. Merci à vous, hein Patia Bavendo, pour cette première prise-parole. de Je rappelle d'ailleurs, vous parliez tout de Ségolène Royal, elle a déclaré, je cite, « Il nous faudrait un nouveau général de Gaulle qui se faisait respecter de nos amis américains en leur disant de retirer leurs troupes. La Russie n'a-t-elle pas, pas droit au respect des accords mmh. sur la sécurité à ses frontières Les sanctions économiques pénalisent bien plus l'Europe. » A déclaré, justement, Ségolène Royal. Ah oui. Si je vais me tourner vers vous, finalement, l'Occident qui dit combattre le nazisme, le racisme, et tout ce qui va avec, on a l'impression aujourd'hui que cette Europe, cet Occident, est foncièrement nazi. Mais, monsieur, monsieur, monsieur Ngo Standard, pas d'aujourd'hui. Le drame pour les Africains, c'est qu'ils ont leur télévision plus grande que leur bibliothèque. Mmh. La télévision africaine est plus grande que leur bibliothèque. Ils ne lisent pas, ils ne cherchent même pas à s'informer. Et c'est ça qui pose problème. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oh, Monsieur Simo, vraiment, les Russes sont des agresseurs. C'est pas possible, ils sont dangereux, ils vont. Il faut je lui poser deux simples questions. J'ai dit Monsieur, vous avez, vous êtes dans votre chambre, vous, vous, vous voulez aller vous coucher. Votre copine met un couteau à côté du lit. Vous allez dormir dans la chambre avec le couteau à côté du lit. Si vous, vous répondez à cette question, que vous allez dormir avec le couteau, je suis d'accord avec vous. Et après, je dis, monsieur, vous pouvez répondre à cette question. Il dit mais comment elle va dormir avec le couteau à côté Je dis, mais monsieur, là, les États-Unis, leur OTAN, ils sont à des milliers de kilomètres de la Russie. L'Ukraine est à côté de la Russie. On vient mettre une base militaire à côté de la Russie. C'est comme un couteau à côté du lit quand tu veux dormir. Mmh. Tu vas laisser le couteau à côté de ton lit et dormir en paix Se même. <rire> tu vas dormir en paix no. Quand tu vas répondu à cette question, on peut continuer le débat. Le monsieur est resté, il était confus. Ceci voudrait, je dis, cette guerre de la Russie doit interpeller les Africains. C'est une guerre qui nous donne beaucoup d'enseignements. Mais j'ai l'impression que nos frères sont sourds, mûrs et aveugles. Car, quand on voit la Russie réagir à la présence des bases militaires à côté. On se pose la question, comment est-ce que des pays africains, depuis la nuit temps, peuvent laisser les bases militaires à, dans un pays à côté de leur pays, sans réagir pendant des années C'est pour ça que je dit que cette guerre devrait nous interpeller sérieusement, faire en sorte qu'aucun pays africain ne puisse accepter aucune base militaire à côté de son pays, que ce soit voisin ou n'importe quoi. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous avez un couteau à côté de votre lit, avez votre copine à côté Ou bien c'est vous qui avez le couteau à côté de vos lits avec Votre p... copine Mais c'est dangereux. Vous êtes en danger permanent. Parce que vous ne savez pas à quel moment elle peut prendre le couteau et vous enfoncer quand vous êtes endormi. C'est la même chose qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Russie. Mais le drame, c'est que quand je vois aujourd'hui le président ukrainien demander à Israël d'intervenir, C'est l'Ukraine qui a soutenu Israël qui bombardait la Palestine. Je me demande comment il ne peut pas être content qu'on bombarde son pays. <rire> c'est une très bonne chose. Quand la, la, la, Israël bombardait la Palestine, mais ce président, qui est un acteur, a soutenu correctement l'Israël. Aujourd'hui, c'est lui qui demande. Puisque il se rend compte que les gens qui l'ont incité à faire la guerre, personne n'est à côté. Or, oh, Takuba, la force Ta Takuba, ils ne sont plus au Mali. Ils pouvaient aller en Ukraine. Mais c'est Macron qui les commande. Comment il ne peut pas aller en Ukraine Moi, je ne comprends pas. Ces militaires qui se tiennent en Afrique, ils ne peuvent pas aller en Ukraine Ils sont des gens en Roumanie. Ah 000. oui, c'est vrai, la Roumanie, c'est en Ukraine. Ça <rire> Donc, il y, y a une guerre. En Ukraine, on va stationner les gens en Roumanie. Roumanien. Mais bon sens. Ce monsieur Macron, c'est dangereux. Et en plus, il y a une autre qu'on appelle Jean-Yves Le Truyant. Le, Le Le Drian. Jean-Yves Le Truyant. Jean-Yves Le Truyant. Jean de un Trian qui est ivre. Voilà. <rire> Alors, vous avez des gens comme ça, avec de tels noms, qui commande un pays. Vous vous attendez à quoi À la vérité. Déjà que le monsieur Jean-Yves Le là, quand il se plaint du Mali, quand il insulte le président malien, ce n'est pas à cause de la France. C'est parce que son fils est impliqué dans beaucoup de choses au Mali. Et il se rend compte que c'est bien, ses intérêts sont en jeu. Monsieur, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne défend pas la France. Il n'en a rien à se gré. Quand un monsieur s'appelle Jean-Yves Le Trian et que son fils est dans tous les... Les magouilles au Mali, pas seulement au Mali, non. la plupart des pays africains qui sont sous le contrôle de la France. Mais posez vous, vous des questions. Est-ce que ce pays qu'on appelle la France, moi j'ai l'habitude de dire quand, quand vous avez rencontré un pays comme ça sur votre chemin, ce n'est que la malédiction qui vous suit. Il faut sortir de ce machin qu'on appelle la France. Il faut arrêter. Je passe tout mon temps à dire aux gens, boycottez tous les produits français je vois encore des gens qui vont dans les stations tout dans vos supermarchés à la con qu'on appelle carrefour vous traversez tous les carrefours, vous allez dans le carrefour acheter les choses les produits périmés qu'on vous envoie Monsieur, Go, je sais que ce n'est pas dans le sud mais c'est important il faut, oui, -y. il faut éduquer la population africaine pour leur faire voir exactement à quoi, à quoi on joue vous avez, je dis toujours sur ce plateau vous ne verrez jamais un pêcheur aller à la rivière pour sauver le poisson quand le pêcheur va à la rivière il a besoin d'une poisson pour manger. La France ne vient pas en Afrique pour sauver les Africains. Que ce soit dans les pharmacies, que ce soit dans les supermarchés, où vous allez acheter, faites vos, vos achats. C'est une honte. Et je vois des pays, encore mon pays, comme le Cameroun, où on donne des hectares de terrain, aussi soit comme carrefour pour implanter des, des supermarchés. Et vous avez des ce qu'on appelle les APE, où on leur donne tous les avantages pour venir s'implanter dans les pays africains au détriment de nos, de nos hommes d'affaires, qui devraient au moins être soutenus pour pouvoir promouvoir le développement. Je me pose des questions. Est-ce qu'on ne on, on peut pas sortir nos, nos cerveaux des frigos pour commencer à réfléchir un peu positivement pour nos pays Je m'interroge. Et quand j'écoute un monsieur comme ça, qu'on appelle Macron, ou Macron, qui vient raconter des inepties, raconter des mensonges, en mondiovision vision et on diffuse on a encore nos amis qui ont les, les, les, les, les abonnements Canal Plus sur leur maison. Avec ça, vous voulez avoir qu'un développement. C'est pour ça que tout, tout à l'heure, je dis, la plupart des Africains ont leur télévision plus grande que leur bibliothèque. Parce qu'ils ne suivent que de la connerie pendant toute leur journée, pendant des mois, pendant des années. Et, et avec ça, ils accompagnent des milliards chaque mois à un individu qu'on appelle Bolloré. Qu'est-ce qui arrive aux Africains Pourquoi on ne peut pas sortir la preuve euh, DBS n'est pas dans le bouquet Canal Plus. Parce que ce n'est pas possible. Or, la plupart des gens qui sont dans ces bouquins, c'est des gens qui deal avec la France. Et c'est malheureux. Les Africains devraient se réveiller et commencer à se poser des vraies questions. Où est-ce qu'on est en train d'aller Est-ce que qu'on va s'en qu sortir J'ai l'impression que l'Afrique est restée. Le précarité français est, re... est demeuré Un, hein? le comptoir colonial. Rien n'a changé depuis les indépendances. On continue à fonctionner de la même manière d'avant les indépendances. Ça veut dire que les hommes ont lutté pour rien. Heureusement, il y a une relève. Même si elle n'est pas assez puissante. Mais au moins... On a le verbe, on essaie de faire passer les messages, même si la plupart sont muets et aveugles. Je vais laisser la parole pour qu'ils puissent. Euh... Merci pour cette première prise de parole à Simone Albert, Anatole ici, vous précisez par ailleurs que le temps a fait. 14 500 morts en Libye, 165 000 morts en Afghanistan, 220 000 morts en Serbie, euh, 224 000 morts en Syrie, 1 200 000 morts en Irak. Là, ça n'a choqué personne, et jusqu'à preuve de contraire, Emmanuel Macron continue quand même à faire savoir aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de base de l'OTAN du côté de l'Ukraine. Écoutez, mais le décompte que vous venez de faire, ça nous renvoie à la problématique de la guerre défensive. Nous sommes que dans la guerre défensive, c'est ce hein, le terme utilisé. Que l'OTAN est une force défensive. défensive oui. Donc, euh, en Libye, c'était une guerre défensive. En Afghanistan, c'était une, une guerre défensive. En Afshmolveni, c'était une guerre défensif euh, en Irak. C'était une guerre de France. Écoutez, euh, il faut qu'on parle des choses sérieuses. Euh, Permettez-moi d'abord de vous de, de, de demander au peuple africain de ne plus suivre, mais alors de ne plus suivre de tout France 24, CNN, CBC, RFI. Pour deux raisons. La première raison, nous sommes en 2011. Lors de, le, euh, nous, nous, nous sommes dans le contexte de ce que votre ami Sarkozy avait qualifié de printemps arabe où il fallait déloger certains pays africains vous avez les mêmes médias vous avez pratiquement les mêmes consultants payés par l'OTAN ou bien par la France qui justement nous ont fait comprendre qu'il y avait un génocide qui était planifié du côté de la Libye par Mouama Kadhafi quelques années plus tard rien on s'est rendu compte que c'était du pipo. Il n'y a aucun leader d'opinion sur le territoire français, européen ou occidental, ni aucun média qui a pu qui a pu devoir faire euh, amende honorable pour, pour se remettre en question. En Irak, on va tuer comme un ennemi un président en fonction, sur le, le, le prétexte qu'il y avait les herbes, qui détenait des, des, des, des armes de destruction massive, massive oui. quelques années plus tard, c'est Colin Power qui nous fait comprendre qu'il y avait tout, sauf les armes de destruction massive donc c'était un mensonge en Afghanistan c'est la même chose donc je suis très surpris que lorsque nous faisons l'inventaire historique de ces événements, vous avez quelques gogos aux africains qui continuent de penser que si on leur le a menti on va leur dire la vérité mais on va continuer à vous dire la vérité, à vous tuer à vous entuber, à vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous dire le mensonges. Le message de Macron que nous venons de suivre, c'est un tas de mensonges. Commençons par le prétexte, n'est-ce pas, des opérations russes du côté de l'Ukraine. C'est un élément que beaucoup, beaucoup de, beaucoup de téléspectateurs ne connaissent pas. Et je voudrais dans la folie indiquer que les opérations militaires engagées par la Russie en Ukraine sont la conséquence de deux choses. La première, la violation de l'ordre international par eux-mêmes. Je voudrais vous plonger dans le contexte historique à partir du pacte de Varsovie, à la fin de la guerre froide, qui a été démantelé, mais l'OTAN n'a pas, pas été démantelé. Bien au contraire l'OTAN s'est élargi. Pourquoi Parce que l'OTAN a des, des, un projet globaliste-mondialiste. Dans les accords de Minsk, qui sont pratiquement presque récents, et également dans la constitution de l'Ukraine, dans son chapitre code 17, l'Ukraine ne doit pas abriter une base militaire étrangère sur son sol. Deuxième chose, dans le, dans le, dans le cadre des accords de Minsk, du traité de Minsk, la plupart des pays de l'ex-bloc soviétique, qui n'avaient pas, qui n'étaient pas encore entrés dans le girant de l'OTAN, n'est-ce pas, étaient des territoires russes. Étaient des territoires russes. Par ailleurs, aucun de ces pays ne devrait abriter une quelconque base militaire. Qu'est-ce qui s'est passé L'OTAN, c'est-à-dire les, les USA et l'Europe, ont basément, violé justement ces, ces accords-là, puisque maintenant, dans le, dans le, lorsque vous suivez le narratif de M. Macron, il convoque trois éléments majeurs. Premier élément majeur, le droit international, la souveraineté, et surtout les questions de démocratie. Et le mensonge majeur, c'est qu'il n'y a pas de base militaire ni de... Il n'y a pas de base y a pas ni de base militaire de l'OTAN en Ukraine. On va y, je vais y revenir. Dans le conseil, donc, de ce narratif-là, est-ce que l'OTAN n'a pas violé ses propres règles, c'est-à-dire le droit international Puisqu'il est établi, eh bien il est établi que L'Ukraine abritait pas seulement des offices de fabrication des armes biologiques et, et même nucléaires, mais il y avait également des bases militaires de l'OTAN au sein, à l'intérieur du territoire ukrainien. Sans avoir signé aucun financé, document qui déclare financé, que l'Ukraine est dans le financé, le par est oui. financé par les États-Unis. Ça, il faut le préciser. Financé par les États-Unis. Deuxième laser. élément qui, euh, qui peut justifier n'est-ce pas l'intervention russe en Ukraine en 2020 en 2020 il y a une résolution de l'ONU qui est bloquée n'est-ce pas qui est bloquée par les États-Unis et l'Ukraine ces résolution portait sur sur contre l'apologie, ça produit contre l'apologie du nazisme, du néonazisme, nazisme du no du racisme et des traitements et euh, des, des discriminations raciales. Cette résolution a été bloquée par les états unis Non, ça n'a pas fait l'objet d'un vote par les états unis et par l'Ukraine. Il y a eu quatre abstentions. Vous avez la France qui s'est abstenue, le Canada, l'Allemagne et je crois également euh, la Grande-Bretagne qui sont abstenues. Mais que les jours vous parlent des droits de l'homme, n'est-ce pas Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont abstenus de sanctionner un État qui fait l'apologie du nazisme, du néonazisme, du, no, du no fascisme n'est-ce pas du, du racisme, de la xénophobie et surtout de discrimination raciale, c'est-à-dire l'Ukraine. Pourquoi est-ce que la France s'est abstenue, abstenue? lorsqu'il fallait adopter cette révolution, euh, adopter cette révolution. Euh, cette résolution est en temps pour moi. Oui. Deuxième élément que je voudrais mettre dans mon analyse, il a été établi que euh, à Donbass, dans, dans, le, dans, dans la région de Don, Donbass, vous avez une milice qui s'appelle là-bas Azov euh, Régiment Battalion. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un groupe néo-nazi rattaché au ministère de l'Intérieur ukrainien qui tue. Je vous envoie une vidéo où vous voyez des combattants ukrainiens crucifiés un, un séparatiste pro-russe. Je vous envoie cette vidéo. Bah, est-ce que l'Union européenne n'a pas si vous, si vous avez vu cette vidéo, est-ce que l'Union européenne n'a pas vu cette vidéo? Parmi, parmi les documents parmi tant d'autres. Hein? Il y en a où vous avez des gens qui sont carrément décapités. C'est-à-dire qu'on vous décapite de vivants. C'est horrible à voir. Non seulement dans le Donbass, vous avez un autre groupe, une autre milice toujours rattachée au ministère de l'Intérieur ukrainien. Ça s'appelle. Je crois que c'est. Il s'agit du. Ça agit. À Kharkiv, ça s'agit du AIDA, le mouvement AIDA. AIDA, oui. Qui opère du côté de Kharkiv. Il s'agit également d'une milice néo-nazie. Qui tue, n'est-ce pas, les ukrainiens russophones mm -hmm. Est-ce que Macron n'est pas au courant, n'est-ce pas, de ces horreurs Et qui qu'interdisait la pratique de la langue russe qui est majoritaire dans cette région La preuve, c'est que justement, la langue russe est désormais interdite en Ukraine. Désormais, c'est c'est l'Ukrainien, c'est la langue ukrainienne qui a enseignée. La plupart des Africains qui sont partis là-bas pour faire pour les études, nous l'ont dit. C'est-à-dire que la, la, la, la, la langue russe est désormais proscrite de ce côté. Deuxième chose, puisque nous parlons de, race, de, pratiques, racistes, de, euh, de, de pratiques racistes et xénophobes, la plupart des Africains qui ont choisi, choisi d'aller poursuivre leurs études en Ukraine sont rares et régulièrement victimes de pratiques racistes et xénophobes. Nous avons comme illustration, lorsqu'il a fallu euh, dégager un couloir humanitaire pour l'évacuation des civils à la frontière entre, euh, polono-ukrainienne, vous avez vu deux couloirs vous avez vu un couloir les blacks et les arabes c'est nos frères musulmans du nord, euh, du, du maghreb vous avez de l'autre côté des ukrainiens et qui était prioritaire d'autres éléments qu'il faut mettre parce que pour vous faire comprendre que il faut que euh, les africains qui pensent que la Russie a envahi le Ken, revoit un peu, relise un peu leur, nest pas, leur, leur bord, qui fasse des recherches. Tout à l'heure, euh, le doyen do, euh, Simon Af a donné une très belle initiation. Ça dit, vous avez quelqu'un qui est votre voisin et, pour entrer chez vous, il met un piège, une trappe. Ça dit que à chaque instant vous pouvez vous faire prendre par cette trappe. Et vous laissez laisser que cette, cette personne euh, reste à côté de votre entrée, la, de l'entrée, qui va chez vous Je ne pense pas. Je pense que de manière légitime et surtout de manière légale, la Russie était dans le bon, son bon droit d'attaquer l'Ukraine. Pour protéger la population rusophone qui est matérisée mat mat du côté de l'Ukraine. Ça, l'Union Européenne n'en parle pas. Euh, euh, le conseil des droits de l'homme de l'Union n'a pas vu ces, ces massacres-là, du tout. Je voudrais également mettre sur la table un autre élément d'analyse. Pour indiquer quoi Monsieur Macron dit qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas d'armée, il n'y a, a, a pas de force militaire, ni de base de l'OTAN. En, en, en Ukraine. Mais, mais car non ils envoient des armes. Un peu le scénario de, de la Libye, on envoie les armes, mais ben on dit chercher la paix. Mais lorsque, vous a... Mais lorsque vous envoyez des armes dans un pays, ça suppose que les gens, les utilisateurs, savent les utiliser. Mm -hmm. Parce que la preuve, c'est qu'actuellement, l'Ukraine a besoin d'une exclusion d'une ar... zone aérienne euh, pour solliciter, n'est-ce pas, des chasseurs de marque russe. parce que ce sont ces chasseurs, ce sont ces avions-là que leurs pilotes peuvent piloter. C'est la même chose. Pourquoi, il... Pourquoi est-ce qu'ils ne sollicitent pas... Les chasseurs de fabrication, par exemple, française, de fabrication britannique, mais parce que justement, il ne peut pas les utiliser. Il ne peut pas les piloter. Bon, si les armes, n'est-ce pas, défensives sont acheminées à l'Ukraine, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont utiliser ça là-bas. Ce qui suppose donc qu'il y a des mercenaires qui sont, qui sont en, en poste avancé, de ce côté-là, qui vont les utiliser. Bon, là, ça nous renvoie dans le, le cas malien et le cas centrafricain où on traite les instructeurs russes de mercenaires. Mm -hmm. Tout à l'heure, dans, dans la première prise de parole à l'entrée de l'émission, je vous indiquais que vous avez les chanceliers occidentales avec l'appui de l'Union européenne qui ont organisé des opérations d'enrôlement des, des Africains pour aller combattre en Ukraine. Bon, et là, ce ne sont pas des tirailleurs peut dire comme en, en 1939, mais ça, c'est des mercenaires. On vient recruter des mercenaires africains pour aller combattre pour les créer, n'est-ce pas donc, je pense que là, C'est toujours de des tireurs. Non, je veux dire que là, c'est également des mercenaires. Dans le contexte, c'est des mercenaires. Puisqu'il n'y a aucun, aucun contraire, ce n'est pas une armée régulière. Ce n'est pas une armée régulière. Ce sont des gens, qui, il y en a qui, pour des raisons alimentaires, vont accepter de se faire tuer. Bon, il va donc falloir qu'ils allument, comme Simon Delozette tantôt, leur cerveau pour leur faire comprendre que si déjà. Les étudiants africains qui sont en Ukraine sont victimes de racisme. Qu'en seraient-ils de leur personne? J'ai vu une photo où on monte qui s'est enrôlé pour combattre pour l'Ukraine. <rire> mais ce qui m'a attiré mon attention sur cette photo, c'est que les deux locodermes qui sont autour de lui ont des armes, mais lui n'en a pas. Non, mais c'est aussi simple. En fait, c'est un gay. Je sais que c'est leur, c'est leur, c'est leur. C'est un groupe de LGBT. Les LGBT ont plus failli cause pour leur amis Zeneski. Bon, alors moi je pense donc. Non, moi je n'ai pas voulu aller jusque-là. Mais parce que c'est ça la vérité. la vérité c'est que c'est un groupe. de. bernard Mais l'image qui attire mon attention, c'est que les deux de Coderme, qui sont ses amis, ont des armes, mais lui n'en a pas. Mais il a par contre un gilet par ban. Je voudrais dire ceci, M. Macron a convoqué le droit international. Le droit international, il existe, Albert, ça, ici, on en a déjà parlé. A sur le dans son article, dans son, il a convoqué <rire> le droit international. Je ne sais pas dans quel... Euh, comment je peux, dire, je peux dire ça Quelle, quelle est sa compréhension du droit international Ou alors, alors, Le droit international est variable alors selon les peuples, selon les intérêts Bien sûr. C'est-à-dire, quand il s'agit de questions... Donc ça s'applique quand il s'agit de l'Ukraine, qui, qui doit défendre sa souveraineté. Mais ça ne s'applique pas au Mali, qui doit défendre sa souveraineté. Ça ne s'applique pas en Centrafrique. Ça ne peut pas s'appliquer peu en Europe. Je voudrais ici saluer quand même l'attitude, n'est-ce pas, de certains pays africains, pas tous, de certains pays africains, euh, qui, ont dit, euh, qui ont envoyé un message fort. Je veux d'abord saluer le Cameroun, mon, mon, mon, mon pays, qui n'a même pas participé à cette affaire-là. Je voudrais saluer l'héritier qui a eu le courage de s'y opposer. Je voudrais saluer également ceux qui sont abstenus, de suivre la vague pro-européenne qui est incarnée sur le continent africain par Monsieur Ouattara, qui a dans le pays a voté pour entre, à, à, à la suite de lui, le Gabon. Donc, je pense que c'est <rire> un signal fort qu'ils que sur le continent africain, ce n'est plus comme avant. Les choses vont changer. Il faut que ça change. Je voudrais sortir en faisant comprendre que, oui, je suis d'accord avec le grand frère Dom, que désormais le, euh, euh, sur l'échiquier géopolitique international, les, les, les cadres, il, il y aura un bouleversement de cartes. Mais, dans ce bouleversement de carte géopolitique, quelle est la place de l'Afrique Allez savoir, Albert Anatole, ici les deux présidents que vous avez cités tantôt. Vous parliez d'Alassane Draman Matara et Ali Bungondimba du Gabon. Vous savez pourquoi ils ont voté oui <rire> J'espère seulement que vous le savez. Oui. Kissel Fanga, dans les propos d'Emmanuel Macron, il déclare que c'est ce la Russie qui est l'agresseur et non pas l'agresser. On ne va pas également oublier de dire à nos téléspectateurs ce matin que du côté de l'Ukraine, actuellement, Volodymyr Zelensky est en train de tuer toute personne qui se dirige vers la Russie. Là encore, on nous parle de droits de l'homme Merci, Jocelyne. Et on mettra les morts sur le dos de Poutine. Je voudrais saluer les brillantes interventions de Parfum d'homme, Albert et Simon. Ils ont en fait résumé toute la... Euh, la situation actuelle Mais permettez-moi d'aller en profondeur Et je tire mon, ma réflexion de saintes Écriture Dans le livre de Jean chapitre 8 le verset 44 Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir les désirs de votre père Il a été meurtrier dès le commencement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 soutient l'Ukraine, vous pouvez savoir pourquoi. Quand vous regardez tout ce qui soutient l'Ukraine actuellement, vous pouvez comprendre qu'ils n'ont que pour dénominateur commun le père du mensonge. Pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial qui va ressembler à quoi Qui va ressembler à homme avec homme, ce pavanant. Et il faut la photo la plus heureuse de Macron, c'est où il se trouve avec ces homosexuels-là. C'est sa photo la plus heureuse. Parce que même quand il est avec sa propre femme, Macron n'est pas heureux comme ça. Oui. C'est quand il se retrouve avec ces gars-là qu'il se sent très heureux. Donc quand nous le disons, nous le disons parce que en fait, nous savons la profondeur de ce qui se cache derrière cette lutte-là. Parce qu'en réalité, les gens veulent nous amener dans une nouvelle forme de choses. Quand Zelensky se met avec la guitare, toute nue, mran, mran, mran, mran, devant tout le monde, les gens sont contents, on jubile. Non, moi, je te dis qu'il était un comédien à l'époque. Ah bon non. Mais la nudité, donc vous venez faire la comédie étant nue. Voilà le style, voilà ce qu'on veut nous amener dans le monde, dans ce nouveau monde-là. Et donc, quand vous vous attaquez, parce que l'une des phrases fortes de Poutine, quand il a pris le pouvoir, qu'il venait d'être réduit, il a dit, « Aussi longtemps que je suis au pouvoir, le mot père et mère vont rester, vont exister. » Père et mère. Maintenant, ok, quand il y a, maintenant, on, on, on va appeler ça quoi, ça sera, on va appeler ça comment Père 1, Père 2. Parce que c'est ça le nouveau paradigme <rire> du monde qu'on veut nous imposer. Mais lui dit que non. aussi longtemps que moi je suis là, le mot père et le mot mère va exister. Mais le blanc, ou bien l'Occident, ou bien les Macron veulent nous imposer père 1, père 2. N'est-ce pas Mère un, mère 2. C'est ça C'est des choses incroyables. Et c'est pour ça que vous comprenez qu'aujourd'hui, ils veulent créer leur nouveau monde. Nous, on veut revenir à l'ancien monde qui a été créé par le Créateur, quand même, où la famille est sacrée. Où les gens, il y a un père, il y a une mère, il y a les enfants. Où oui, oui, on veut nous avoir maintenant père, père, enfant, ou bien mère, mère, enfant. Non, ce n'est pas possible. Et pour un, et pour deux. Oui, voilà. <rire> Donc, comme ils ont pour père le diable, ils ne veulent qu'implémenter la stratégie du diable. Oui. Et c'est pour ça qu'on veut faire passer Poutine de l'autre côté, qui est le défenseur des vrais droits. Des vraies valeurs. Des vraies valeurs comme celui qui est le menteur, le monstre, le destructeur. Mais soyons sérieux. La France aujourd'hui continue à mettre le franc CFA, non Le franc CFA, c'est une monnaie quoi Nazi les pères, les Ce n'est pas une monnaie nazie. Est-ce que la France ne continue pas à exploiter les territoires africains est-ce que la France ne continue pas Quand il parle de droits, est-ce que nous n'avons pas de droits Nous les Noirs, nous n'avons pas de droits. Les pays africains, nous n'avons pas de droits. Vous parlez du droit international. Le droit à la liberté n'est pas un droit. Le droit à se mouvoir, à chercher des partenaires. On est en train de punir, on veut punir, Trois là Parce qu'il allait chercher... Mais écoutez, vous avez un pays sur embargo. C'est possible ça, c'est la même chose qu'on a fait à Barbo. Vous mettez le pays sur embargo. Vous dites que non, vous parlez, défendez la liberté, vous voulez la liberté, vous voulez les nouveaux droits, vous mettez des pays en sur embargo, vous voulez qu'ils se défendent comment La RCA s'est retrouvée en difficulté, sans armes, sans rien. Vous savez que les formateurs de l'Union européenne étaient en, en RCA, non Ils formaient l'armée centrafricaine avec les, les bâtons. Donc, on vous donne les bâtons, que c'est avec les bâtons, vous allez vous défendre, vous allez tuer quoi avec le bâton vous allez vous défendre comment quand les mercenaires, quand les rebelles sont armés jusqu'aux dents. Et armés par qui Par toujours les forces françaises. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on parle de droit, il ne faut pas que les Macron se présentent plus à la télé. Ce ne sont pas des gens qui respectent le droit. Ce ne pas des gens qui ont véritablement un cœur pour parler du droit. Donc, aujourd'hui, quand nous regardons la situation aujourd'hui en Ukraine, c'est simple à comprendre. C'est que les États-Unis, l'OTAN voulaient envahir la Russie la Russie a fait la. la... Mais, pour, mieux, pour mieux attaquer, pour, pour mieux. Pour, oui, pour, la meilleure attaque, c'est la défense. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ouais. ont défendu leur territoire. À la mer, la, euh, la, la mère meilleure défense, défense c'est l'attaque. Merci. Merci, parfait. Donc, tu vois un peu. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on savait que l'Ukraine avait abrité des mercenaires, abrité des bases. Vous savez qu'il y avait même un sous-marin américain déjà dans, euh, en Ukraine c'est par là que la Russie a commencé, on ne vous dit pas, c'est par là Monsieur que ça a commencé. ne peut pas parler du droit. Entendu. <rire> d'accord. Donc, c'est par là que ça a commencé. Donc, aujourd'hui, ceux qui parlent du droit, ceux qui parlent des choses, de la vérité, non, c'est eux plutôt qui sont dans le mensonge. Parce que l'Europe actuelle est dans le mensonge. Et tout ce qu'ils disent n'est que du mensonge. Parce que comment quelqu'un peut se mettre à une télévision, le dire en vision que vous avez suspendu les médias <rire> qui font l'apologie, ou bien qui parlent des, des, des, des affaires... Les aussi. organes, de propagande, les de, organes de, la Russie. de propagande de la Russie. Ah bon RF, Vous êtes sérieux RFI, RFI n'est pas un organe de propagande. Donc RFI, France 24, CNN, CNews, News, B -News B -B TV, B -B -B -B -B, tout ça, ce n'est pas les organes de propagande oh, de la France. Non, non c'est la religion. <rire> Donc, tout ce qui nous rabat, la preuve en est... Voilà euh, Nicolas Sarkozy à France 24. Je donne 72 heures mm -hmm. au président de la... Euh, de, de, de, de, à Laurent Barbeau, mm -hmm. qui a perdu les élections, de dégager le pouvoir. Sinon, nous allons... Mais qu'est-ce que la France n'a pas dit sur la Côte d'Ivoire euh, France 24 n'a pas dit sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour détruire ces pays-là Qu'est-ce que la France ne dit pas sur le Mali Ah, l'agent militaire au pouvoir. Oh, le ceci, le cela. Ah bon Mais soyons sérieux. Quand ces différents États-là ont attaqué les pays comme l'Irak, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'Irak mmh. Ok, vous détenez... Les armes de destruction massive. Les armes de destruction massive, n'est-ce pas On a rabâché les oreilles de tout le monde mmh. entier. Mmh. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la trace, même une aiguille, qui était dans l'arme la, euh, de destruction massive. Et on a pendu un président. Mais on l'a pendu Parce que quand on demande ici, les gens nous disent qu'on est excessif. Mmh. On, de, on dit qu'on qu est excessif, n'est-ce pas, sur nos plateaux. On a pendu un chef d'État, un président de la République, devant son peuple, Détrui. devant père, mère, enfant, ses frères, Détrui. ses soeurs. Détruit un pays. Mais on dit que non, on est excessif. Et on continue à, à regarder ces, euh, cette merde médiatique. Non, mais les médias là continuent à nous rabâcher les oreilles au quotidien, nous dire que non. Mais écoutez, soyons sérieux. Ils nous parlent de démocratie, de liberté, de tous ces différents éléments-là. Mais est-ce qu'il y a un pays qui est plus dictateur? Euh, euh, euh, qui applique la dictature comme la France. Parce que c'est un pays de dictature. En fait, l'héritage, ce que Hitler a fait, parce qu'il parle de la vengeance, Macron parle de la vengeance mm -hmm. que le, la Russie euh, euh, euh, fait dans la vengeance de le hein? Alors que, ce que la France fait actuellement, c'est ils sont en train de se venger de l'histoire de Hitler, que Hitler leur a fait. C'est pour ça qu'ils se vengent sur les noirs. Et ils ne peuvent pas, comme ils n'ont pas un ADN vraiment humain, parce que la vérité, c'est qu'au plus, au, au plus profond de leur âme, de leur ADN, c'est que c'est la méchanceté, c'est du diable. C'est pour ça qu'ils ne peuvent que re, répéter reproduire. la même chose. Reproduire, reproduire le mensonge, reproduire les crimes, reproduire la brutalité, reproduire ce nazisme-là. Parce que c'est Hitler qui avait imposé la monnaie nazie hein, à la France. Mmh. Donc ils n'ont que pris la palque, puis ils ont juste changé des noms. Ils ont mis francs de colonies un euh, euh, fran euh, français en Afrique voilà ça c'est le français CFA donc vous êtes plus nazi que les autres donc aujourd'hui quand on parle de droit, quand on parle de démocratie ils doivent fermer leur bouche et se taire merci à vous hein, André Kisafangam je suis plus que 15 minutes pour sortir oh. de cette édition ouais. nous allons aller au de course. j'accorderai deux minutes à chacun d'entre vous sur le continent africain patient en baffin il a dit que le chien ne change sa, sa manière de s'asseoir a hein, l'impression que jusqu'à pauvre de compter l'Occident ne change pas sa façon d'opérer oui, mais parce que euh, l'Afrique, en termes de capacité de réponse, sur le plan international, n'a pas encore vraiment musclé le jeu. Oui. C'est ça le problème. Nos États sont balkanisés, divisés. Bon, On me dit, les gens qui ont voté pour sanctionner, par exemple, les pays pour sanctionner la Russie, tu as le Gabon. Bon, le Gabon, c'est quoi Il faut, faut qu souvent qu'on qu se dise des vérités entre nous. Le Gabon, c'est quoi ça Même le Tchad, c'est quoi Politiquement, ce n'est pas grand-chose. Donc, quand je parle d'unité pour tirer notre continent, ça a tout son poids. Mais je, par contre, j'ai été très content d'un pays, Anatole, euh, l'Égypte. Parce qu'on voulait même imposer à l'Égypte de bloquer l'accès du canal de siège aux navires russes. Les hein. Égyptiens ont dit non, on ne peut pas. Vous savez pourquoi L'Égypte n'a pas oublié que c'est grâce à l'Union soviétique qu'ils ils ont nationaliser ce, ce, ce canal, canal qui leur apporte tant d'argent aujourd'hui. Ce canal-là, l'Angleterre et la France avaient fait une OPA amicale là-dessus, et c'est eux qui dirigeaient là-bas. Quand le grand Nasser a essayé de dire le contraire, après le retour de la conférence de Badouin, ils ont envoyé les armées. Les parachutistes français ont débarqué, ont pris Alexandrie, ont presque défait l'armée égyptienne, était premier à lui couper la tête. C'est à ce moment que Khrouchev donne les ordres à son premier ministre, à son ministre de la Défense dit, bon, dis donc, envoie un message à ce gars-là. Il appelle Paris et Londres. Et d'ici, si dans les 24 heures, vos troupes ne sont pas retirées d'Égypte, je vais vitrifier Paris et Londres. C'était fini. La guerre était terminée. Ça, on ne dit pas ça aux Africains. Mm -hmm. On ne dit pas ça aux Africains. Vous savez, avec la chute du mur de Berlin et le fait que l'Union soviétique est défaite, pour l'Occident capitaliste, c'était fini. On ne voyait plus venir quelque chose de côté de l'Union soviétique. Bien sûr. Mais il fallait s'attaquer au gros morceau qui est la Chine. Parce que dans leur tête... Il faut dépasser la Chine. La Chine telle qu'elle est là le pose un énorme problème. La preuve quelques décennies plus tard, vous avez vu, ils ont perdu le leadership économique. Le, la première économie du monde c'est qui? C'est la Chine. La première économie maintenant, c'est là où vous n'avez pas vu venir euh, le Russie. grand Poutine arriver. La première économie, euh, euh, la première puissance militaire au monde aujourd'hui, c'est devenu encore la Russie. Donc ils en ont, c'est terrible pour eux. Il faut donc casser la Russie par tous les moyens pour s'attaquer après à qui? À la Chine. Et continuent d'imposer cet ordre mondial qui est le leur, qui voudrait que ce soit le capitalisme néolibéral et cette oligarchie au pouvoir qui continue de diriger le monde comme ils veulent. Pour eux, l'Afrique, même, c'est devenu frétin. On va s'en occuper plus tard. Vous comprenez C'est pour ça que quand on regarde très bien, quand on analyse, on analyse profondément ce qui se passe, comprenez, notre salut viendra de ce qui se passe là actuellement. Là. Si la Russie, Russie a tenu tête et a imposé. N'est-ce pas Le fait que euh, euh, euh, euh, la Russie, l'Ukraine, soit démilitarisée et dénazifiée, c'est nous qui allons gagner. Si nous avons en réalité des de états à la hauteur des enjeux, comme Simon, Simon le souhaite. Parce que sinon, c'est l'inverse qui va se produire. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'Israël. Mais déjà, oublié Il y a beaucoup de Juifs euh, en Syrie, en, en, en Russie, hein, et qui occupent des postes très importants, même sur le plan économique. La preuve, malgré le vote qui s'est passé, le premier ministre a été obligé de reprendre le chemin pour aller voir Poutine pour négocier. Ils savent très bien que Poutine peut faire très mal, d'autant plus que euh, la dernière information qu'on a ces jours-ci, il y a un drone iran... euh, iranien qui a traversé l'Israël sans être repéré par quoi que ce soit. Sur le plan militaire, c'est très grave. Mais surtout l'avance que la Russie a prise sur le plan électronique. ça veut dire que la guerre niveaux le niveau électronique, le niveau de l'aviation et le niveau terrestre avec tout ce que vous voyez. Ils ont failli faire télescoper de B-52 au niveau de la mer noire. Les gars ont dit non, on ne peut plus rien faire. Donc il faut faire attention avec la Russie. La Russie est devenue une grande puissance sur le plan militaire. Ce qui est important aussi qu'il faut souligner dans euh, tout ce que nous voyons là, c'est qu'enfin, le monde qui dormait s'est réveillé. Les pays comme le Brésil, les pays comme l'Indonésie, première puissance musulmane du monde. Oui. Même les Émirats là, du Golfe, dont le Qatar, ils ont dit « mais le monde a basculé. Le centre du monde a basculé, il ne se trouve plus chez vous au niveau de l'Occident, il est ailleurs. On fait nos affaires avec qui aujourd'hui On fait le business avec qui le Pakistan vient de signer un nouveau, un nouveau contrat gazier avec la Russie. Un nouveau contrat de blé avec la Russie. Ah, j'ai oublié. Chaque fois qu'ils prennent des sanctions contre la Russie, ça se retourne contre eux. Ils ont pris des sanctions sur le plan agricole. La Russie est devenue un grand producteur de blé, premier exportateur de blé dans le monde. Mais il y a pire encore pour la France de M. Macron. Vous savez que la Russie fabrique déjà du camembert. <rire> Vous savez ce que ça représente pour les Français. Mm -hmm. Que l'appellation contre le camembert soit fabriquée par un autre pays. Vous savez que la, la Russie fabrique des, des tas de vin, je ne parle pas de blé et d'autres choses. Donc attention, la, les répercussions seront d'une violence inouïe. Terminons. Donc je, je pense que nous les Africains, ce que nous devons comprendre, c'est que comme je le dis souvent, quand on refuse de lutter, on sûr d'une chose, on a déjà perdu. Quand on lutte, même quand on perd, on gagne toujours. Ce qui se passe là actuellement dans le monde, c'est une nouvelle reconfiguration du monde sur le plan politique sur le plan géopolitique sur le plan sociologique sur le plan social sur le plan même diplomatique et, et, comment vous appelez, et du droit enfin le droit international aura un sens parce que pour l'instant le droit international n'a pas de sens il n'a aucun sens c'est la loi du plus fort mais surtout on va, enfin, il va naître à la fin de cette guerre un véritable monde multipolaire les guerres que, que vous voyez là plus la Chine qui doit venir, vous voyez fin de Taïwan aussi, je crois que vous me comprenez, oui. c'est pour instaurer, arbitrairement un monde comment unipolaire, dirigé par les 13 familles, dirigé par la finance internationale. La guerre que Poutine livre, c'est pour qu'il y ait un monde multipolaire, de telle manière que ce soit la solidarité des humains qui décident de l'avenir du monde et non le bon vouloir de quelques happy few qui ont décidé que maintenant, un homme peut épouser un homme qui donne leur là et qui dicte leur volonté sur le monde. C'est ça le sens de cette guerre. Il faut que les Africains le comprennent une fois pour toutes ou de continuer à, à, à écouter euh, France 24 et, et, et, et tous les mensonges, tous les médias oui. mensonges du monde, qui, qui, qui déversent leur fiel et leur vénin et, et, et, et leurs mensonges pour pourrir et polluer la tête de la jeunesse africaine. Parce qu'en en fait, ce n'est que ce les est le parce à la fin de en fin compte, cette guerre-là, l'arbitre central, ça veut dire que selon vous, M. Goss, c'est l'Afrique qui est l'arbitre justement dans Afrique cette guerre. Voilà. Vous, voyez, si vous êtes d'accord avec ça, Simonde, que finalement, c'est l'Afrique qui sera le grand arbitre de ce, ce rendez-vous mondial où on veut justement une multipolarité Mais M. Goss, c'est lui qui ne peut perdre, c'est qui lui peut pas, déjà perdu. <rire> c'est pas compliqué. Et je voudrais rappeler à ces messieurs, les, les Occidentaux, qu'on n'abat pas un barba avec une lame de rasoir. La Russie, c'est un baoba. -oh Les gens sont en train de l'utiliser l'âme de pour tenter de la battre. Ce n'est pas possible. Et je constate avec beaucoup de regrets que M. Euh, Macron. Il Macron. Pense que... Macron, avant. Ah bon. Vous avez que dit que c'est un gros Macron. il pense vous avez que pour... J'ai dit Macron était macro. Terminant. Il pense que pour réparer une toiture, il faut, en... pour, pour une toiture qui soit, il faut enlever la toiture. Oui. C'est pas possible. On a enlevé la tôle ah, en Ukraine. Maintenant, l'eau est en train de rentrer. Personne ne vient recueillir l'eau. <rire> Eux qui devaient envoyer Bakan et la force... Ça engarise tout ça. Et on sait pas où les mettre. On envoie plutôt des gens en Roumanie. C'est l'Ukraine qui est en guerre. C'est quand même curieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête ces gens-là. On a beau les traiter tous les noms, mais ce sont des petits voyous. Ils sont tout petits ces gens-là. Il n'y a qu'en Afrique où on peut faire un malade. Ça, euh, euh, le président Poutine l'a dit tentez d'envoyer un seul un seul coup de feu vous allez lire là sur le calendrier la pierre est écrasée <rire> il, il les attend c'est tout ce que vraiment il n'y a pas de débat là-dessus merci à vous euh, Simon D Albert Anatoly, ici. la dénazification de l'Ukraine va continuer je pense que c'est fondamental que ça se poursuive c'est l'objectif mmh. puisque euh, dans euh, le processus euh, des de négociations, puisque bien qu'il y ait des bruits de bottes sur le terrain du côté de l'Ukraine, il y a toujours des négociations. C'est-à-dire, vous avez Zelensky qui veut absolument négocier avec Poutine, vous avez Macron qui, dans son discours, a dit que, en dépit, de ce qui est des bruits, de, des bruits de bottes en Ukraine, il faut continuer à parler, à parler pour qu'il n'y ait pas une contagion. Mais ça parce que jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui, l'Ukraine, enfin, la Russie qui offrait 40% de son gaz à l'Europe ne peut plus l'avoir dans les jours à venir parce que tout le gaz ira vers la Chine. En tout cas, même dans la guerre, la Russie continue de faire son business. Ce qu'il faut quand même euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, préciser euh, pour sortir, mais Macron a quand même la mémoire courte. C'est-à-dire, il oublie qu'avant l'enlisement de cette situation, oui, mais il n'est intéressé pas des députés négatifs contre Macron à la Russie. Il a un mot très court. Hein. Et je pense que euh, peut-être c'est pour ces raisons qu'il va, qu va éviter le, euh, le, le, le débat lors de la campagne financière. Parce que de tout temps, dans le narratif, que ce soit de, de Paris, que ce soit de l'Union Européenne, que ce soit de Washington, il dessinait n'est-ce pas, ma, euh, Poutine, comme un beau diable, comme un démon, comme un dictateur. C'est-à-dire, les qualificatifs, on ne peut Joe plus... Joe Biden l'a déclaré, justement, on, on ne peut plus au Congrès. Voilà. Non, mais Biden n'a plus toute sa tête. N non, non c'est vrai. <rire> non, moi, je pense que... Que... Vous n'avez pas écouté Biden ces jours ci <rire> non. non. Mais je... il faut écouter ses discours. Alors, il se alors... perd beaucoup, hein. Non, vraiment, il a... moi, je crois qu'il faut qu'il soit un peu soigné. Alors, il, a un... Vous un... Coup, avez... il a un soin intensif. <rire> il n'a plus toute sa tête, ça se voit. Non, alors... C'est-à-dire... Euh, ils hallucinent ont... une heure par jour, on l'a dit. Hein. Oui, mais là, c'est un problème. Alors, moi, je pense que... Je crois qu'ils ont oublié cela. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont oublié. Mais moi, je ne veux pas m'engouffrer dans l'indignation, n'est-ce pas, dans laquelle les médias veulent nous engouffrer. Mm -hmm. hein. Pourquoi est-ce que euh, la situation en Ukraine est plus importante que celle, n'est-ce pas, Mali. De, de, de, du Mali ou bien de, de, de, de, de la Côte d'Ivoire en 2011 oh, voilà. ou bien en Syrie En quoi c'est différent Au Yémen. En quoi c'est plus important D'ailleurs, en quoi c'est plus important pourquoi c'est plus important Il y a combien de, de, temps que a des gens combien de morts là C'est le temps que lorsque nous faisons le bilan des opérations de l'OTAN hors du territoire à, à, à, à, européen ou occidental, nous, nous sommes à peu près 2 millions de morts. Plus. Alors, qui paye Qui est responsable de ces morts C'était d'ailleurs quoi les raisons de ces interventions Ils ne nous ont jamais dit cela. Parce qu'ils sont dans une logique d'hégémonisme, d'arrogance. Et, et c'est la même situation qu'ils ont voulu amener du côté de la Russie, mais là ça pose problème. Mais non, je, termine, je sors en disant ceci. Moi je pense que, euh, là je souscris à ce que le grand frère a l'habitude de dire. Euh, nous avons. L'Afrique a eu deux occasions, n'est-ce pas, dans, dans l'histoire. Le Covid et maintenant vous avez la guerre en Ukraine. Il faut véritablement que euh, les. Euh, les hommes politiques, les historiens, les universitaires, en fait euh, toute cette dynamique euh, africaine, je veux dire positive, commence à penser, à réfléchir pour que justement l'Afrique ne se trouve pas de l'autre côté de la barrière de l'histoire. Merci Albert Anatole. Ah, ici. Jusqu'à pauvre du contraire, André Kissel Fanga, beaucoup d'Africains pensent que Macron se croit tout permis, donneur de leçons, et apparemment il est le grand gendarme maintenant qui se lève contre Poutine. N'est-ce pas trop demander Qui est ça Macron. Macron. Ah bon En faisant ce discours oh, Pas possible. Il n'a pas vu le ridicule avec la table de discussion. <rire> Mais parce que les gens ont la... Mais ils ne voient pas les images que restent là-bas. Parce que quand il vient se mettre en. En réserve que, vraiment, je suis le nouveau général de Gaulle. <rire> en disant que non, échangeons, discutons, je vais... Ah, il ben oublié. Il est candidat Emmanuel Macron Il est oui. candidat. Allons-y, terminons avec vous. Non, je pense que c'est simple à comprendre. La France a toujours été un bon parleur. Que ce soit les anciens et tout le monde, ils n'ont jamais dit la vérité. Aujourd'hui, Macron continue dans le même siège, de faire croire que la Donc, France... Donc finalement, est... on est dans la fable du Corbeil-Laurenais Bien sûr. La France veut faire croire qu'elle est une très grande nation au niveau de l'Europe. Alors qu'elle elle ne représente absolument rien. Parce que vous suivez les Allemands, vous suivez beaucoup les Allemands. Est-ce qu'ils parlent beaucoup Est-ce qu'ils vous font des déclarations à n'importe pièce comme vous voyez là La preuve en est des opérateurs économiques allemands ont dit que maintenant, nous ne pouvons pas vivre sans le gaz, euh, Russe. parce que la plupart de ces entreprises fonctionnent avec 40 de l'énergie qui vient de, de la Russie. Donc et ils sont encore ils en, c'est encore calme en Europe parce que ce n'est pas encore la période de froid. Hein. hein Oui, donc ils peuvent encore dire que non, le gaz là c'est rien. C'est quand maintenant il faut chauffer les maisons que ils vont comprendre, ils vont lire leur, comme quelqu'un le disait tout à l'heure sur le clavier. Du... <rire> c'est là qu'ils ils vont comprendre que non, ce n'est pas une petite affaire les entreprises françaises sont en train de chuter parce que la plupart avaient des activités en Russie. 700 entreprises françaises ont été fermées. National... Oui, Nationalisées, mais en tout cas. Donc vous comprenez que ce n'est pas une petite affaire. Donc leurs sanctions économiques qui disent là contre la Russie, c'est retourner en réalité contre eux. La même chose qu'ils ont voulu faire au Mali. Les sanctions retournent toujours contre eux. ceux qui envoient ces sanctions. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans le droit. Et quand vous n'êtes pas dans le droit ça finit toujours par retourner contre vous. Maintenant, nous les Africains, qu'est-ce que nous devons tirer comme bénéfice de cette histoire Mais c'est que le monde nous regarde. C'est à nous maintenant de décider de ce que nous allons faire de notre continent. Parce que quand la France vous annonce qu'ils vont revoir leur stratégie énergétique, c'est pour vous dire quoi On va vous tuer au Niger, on va vous tuer au Mali on va vous tuer partout où il y a l'uranium, on va aller chercher ça là-bas parce qu'il faut que la stratégie nucléaire de France pour avoir plus d'énergie puisse se mettre en place. Ça veut dire qu'ils vont aller chercher ça partout. Et le gaz aussi. Même le gaz, tout. Ils vont tout chercher partout où c'est possible. Et c'est chez nous. Et c'est parce que justement, ce que les gens ne disent pas, c'est que les deux pays, en fait le continent Terminance. africain, c'est-à-dire l'Afrique, et la Russie, sont l'un des continents, parce que la Russie ne demande rien à personne. Mmh. Quand la Russie va faire sa guerre, elle ne fait pas la guerre parce qu'elle veut prendre les marchés ou bien vient au secours parce qu'elle veut les marchés. Elle a ça dans son sol. Donc, aujourd'hui, nous là, qui avons les réserves, au moins 60% de la réserve mondiale de toutes les autres richesses, nous devons nous apprêter à ce que nous allons commander le monde. Et nous allons commander le monde. Bien sûr. Il faut protéger, il faut mettre en place, il faut avoir une armée, une faute de défense, pour protéger ces, ces ressources-là. Merci, messieurs. Permettez-moi de lire ce communiqué quand même qui nous vient du président Badakani ce lundi 7 mars 2022 de 21h45 à 0h45 heure du Cameroun, de 15h45, 18h45 heure du Canada. Il faut préciser par ailleurs qu'il y aura une conférence spéciale de, du président Badakani à l'Université du Québec au Canada sur le thème Géopolitique humaine et territoire dans le cadre du cours donné par le professeur Mebot. Mebomita Ndongo. Ce sera en direct d'ailleurs sur la page Facebook de son parti politique Nouveau Mouvement Populaire, le NMP. Il faut bien préciser que ce sera tout à l'heure aux alentours de 21h45, heure du Cameroun jusqu'à 0h45, 15h45 heure on le dit comme ça, de, du Canada, il faut bien le préciser, je parle bien sûr de la conférence spéciale de, du président Badacalim, à l'Université du Québec au Canada, thème géographie humaine et territoire. J'espère seulement que vous serez de la partie. Merci à vous, Président. Euh, à un là ce matin. Merci. Mapoubi. Vous êtes Mapoubi dans le combat. Euh, merci. Merci d'apporter la lumière. <rire> merci à vous également, Simone, d'avoir été là ce matin. Merci, merci, merci à vous, Albert Natholaï, ici. J'espère que qu'en retournant le soir à la maison, je vais retrouver de l'électricité chez moi. Nous espérons tous que nous allons retrouver l'électricité. André kisset également, vous espérez avoir l'électricité, j'espère. Euh, je voudrais saluer le docteur Meta. c'est mon frère, hein ouais, ouais, Meta. A... Oui, oh, oui. À l'université du Canada. À l université, je voudrais le saluer ce matin. C'est un grand frère que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait. Et nous allons suivre cette conférence. À Bravo, président, pour, pour ça. Et nous allons dire à Néo une chose. Si l'État ne peut pas rompre son contrat, nous, nous allons lui forcer à rompre ce contrat. Bon, finalement, vous allez dire comme euh, les gars d'un commando, on Mais... ne paye plus le courant, on va le voler. <rire> Merci, <rire> monsieur, d'avoir été là On ne vole pas, à nous, ça nous appartient. Vous <rire> savez quand même qu'un commando, tout don, le monde bon le, le plus C'est notre heures, courant. Oui. Donc, tu sais est mauvais, c'est un commando. <rire> <rire> <rire> tu vois alors comment ça commence. <rire> c'est pas ce que <rire> j'ai dit. <rire> son <rire> loulou, c'est <rire> chez nous. Le son loulou, vous savez, là aussi, c'est tout. <rire> Merci. Merci monsieur d'avoir été là pas ce pas matin gars de Pour cette première partir, édition De Dibier ce matin de la semaine au plaisir de vous retrouver demain Passez une agréable journée Et surtout bon début de semaine Au revoir